Bonjour à tous, aujourd'hui on va tailler les pommiers. Là c'est un pommier golden, il a maintenant 7 ans. 7 ans et je vais lui faire, vous voyez, des petites tailles. En Faites là c'est pour favoriser que ça pousse des branches pour l'an prochain. Là je raccourcis. Ici, bah, je vais laisser parce qu'il y a des bourgeons euh, qui sont prévus pour, euh, pour faire des, des fruits. Là, ce que je vais faire, vous voyez, il y a, y a plein de petits des fruits momifiés. Il ne faut surtout pas les laisser. C'est des nids à, à parasites et à maladies. Et là, je vais vous montrer... Je vais faire là, bon, on pourrait les laisser, et ce que je vais faire, c'est que je vais raccourcir pour que ça me facilite. Là, il y a des yeux à bois, en fait, ce qui est simple à reconnaître les yeux à fruits, vous voyez, c'est déjà un train de cotonner, ça commence à pousser, et là, il y a des fruits à branches, enfin, pour des bourgeons à branches. Faut, faut bien en laisser quand même, il faut pas penser que aux fruits, ça, ça fait la charpente. Et là ce que je vais faire, là, vous voyez c'est un joli bourgeon à branche, je vais en laisser partir. faut surtout éviter euh, de donner, je laisse celui-là ici, là, il va s'en aller à l'extérieur, comme ça ça ne va pas favoriser la branche à partir sur, sur celui-là il faut surtout pas que ça se croise et vous voyez, bon j'ai pas ré réduit beaucoup mais ça sert à rien de, de tailler trop sévère et là, bah, vu la hauteur de l'arbre ce que je vais faire là c'est assez radical mais ici il y a une branche Il faut surtout bien faire une taille franche faut que votre sécateur il coupe euh, franc et je vais vous montrer tout à l'heure quand il y a des grosses plaies de taille à faire. Là, celui-là, je vais supprimer totalement. C est, c est, je pourrais le laisser, mais comme euh, j'ai envie de. Je les maintiens en espalier, comme on, comme on appelle ça. Et là, je vais réduire ici. Ça, ça sert à rien. Là, un bois pour l'année prochaine. Là, des bourgeons à fruits. On verra selon le temps. Là ici, il y en a plein. Là, euh, il vous reste environ jusqu'à fin mars pour euh, pour faire ce, ce type de taille. Je vais vous prendre avec moi. Comme vous voyez, hein, j'ai j'ai pas coupé beaucoup. Hein. Ce qu'il va falloir que je fasse, c'est faut surtout harmoniser, en fait. Il faut penser que votre arme, toute branche qui se recroise, il faut les couper. Et quand il y a des grosses plaies de taille, vous voyez là, il y, y a une petite chancre. J'ai mis du, du baume, parce que la chancre euh, du pommier, ça, ça fatigue euh, beaucoup de pommiers ce qu'il faudrait faire en fait pour éviter d'en avoir c'est appliquer de la bouillie bordelaise je l'ai pas fait pendant trois ans et voilà ce qui est arrivé là ce que j'essaierai de faire cette année c'est un petit traitement à base de prêle j'ai envie de voir ce que ça donne alors voilà un peu ce que ça donne au niveau des déchets de taille sur un pommier de 6 ans vous voyez j'ai raccourci en fait en hauteur la charpente parce que j'ai envie quand même de pouvoir travailler à hauteur qui soit environ à 2 mètres 2 mètres 50 m, 3 mètres et vous voyez je viens de raccourcir en hauteur et voici le dégât du chancre le chancre vous voyez sur la branche principale à chaque endroit et ben ça fait crever la branche. Pour ça qu'il faut la supprimer. C'est en fait c'est un champignon qui euh, sur certains pommiers, surtout les pommiers euh, Canada. Et là vous voyez bah, ça vient quand même sur les Golden. Alors un bon purin de prêle. Euh, je vais voir ce que ça donne cette année. Et là vous voyez ici là j'ai mis euh, du pomme euh, Pelton. Vous pouvez mettre aussi euh, du charbon de bois, apparemment, en poudre. Il faudra que j'essaye euh, l'an prochain. Et là, comme j'ai du baume, vous voyez, pour cicatriser. Parce qu'il faut voir, là, c'est plus gros que mon pouce. Ça fait comme une blessure, alors faut surtout euh, cicatriser ça. Bon, les petites plaies de taille, vous n'avez pas besoin, mais celle-ci, il faut. Voilà bon, un autre poirier. Il avait remplacé un autre, vous voyez, bah j'ai fait pour pas qu'il monte trop en l'air. Bon, j'avais prévu de faire un palmette, mais j'ai jamais réussi. Dans le coup, bah, il va être tenu euh, comme ça. Faudra que j'enlève les piquets parce que ça me servira à rien. Mais ça pousse bien. Dans le coup, j'en profite regardez euh, pour bien le maintenir. En fait, c'est des élastiques. C'est vraiment super parce que ça tient le, le poirier, et les arbres tout droit sans, sans esquinter la plante. Si vous pouvez voir, c'est élastique et je suis vraiment content. Et là, purée, il y celui-là, il va avoir pas mal de, de poires si tout va bien. Vous voyez à côté, il y a une sauge, ça permet en fait d'éloigner les insectes.